Tu ah, ah, Pas une nuit sans que je ne pense à toi. Tu illumines ma vie et tu m'inspires la joie. Quand c'est difficile, tu me redonnes l'espoir Je t'aime à la folie. Avec toi, tous mes exploits. Hey. J'ai trouvé, j'ai vu, j'arrive plus à te lâcher. Toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Mon love, là, tu vois, c'est beau, bain. Ah, m'arrêter, jeter mes faudra me tuer. Et tous ces gens qui veulent nous faire tomber, vont raté. oh. début t'es ma, ma préférée, ma préférée, t'es ma préférée. C'est ma préférée, ma préférée, ma préférée, tu connais c'est toi que mon cœur a choisi Au parfum celui-ci Dans la voix d'une poésie Et serré là près de toi quand tu auras besoin de moi Pour te suivre dans tes voix Pour chanter avec ma voix Hey, n'écoute pas ces bas mon Toi et moi, baby girl, c'est full long time L'un de toi, baby, j'ai fait pleurer toute la night Offre-moi ton amour comme un cadeau à Kédé, ça le monde C'est toi ma préférée, bago bago pour la vie T'es replacé pour une autre, non c'est pas dans mes amis Mon amour pour toi n'aura jamais des frontières Faut pas qu'il se retrouve dans un cimetière Dans le respect des lois des diables les baby, bien tu sais déjà Baby c'est toi ma reine et moi je suis ton roi Baby t'es ma préférée ma préférée T'es ma préférée Yeah baby t'es ma préférée Ma préférée Ma préférée, ma préférée. la Saboter ma soncelle of a time C'est pour elle moi je die La lumière de ma nuit c'est ma light Elle me hante tout la night Saboter beauté soncelle of time C'est pour elle moi je die La lumière de ma nuit c'est ma light Baby t'es ma, ma préférée Ma préférée T'es ma préférée, préférée. Yeah alors ma préférée, ma préférée, ma préférée, ma préférée, ma ma ma ma I need you.